Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, l'avant-dernier de notre première saison, sur l'arborescence, comment bien organiser et hiérarchiser donc, vos pages et vos contenus. Alors, est-ce que tout le monde entend Je vais bonjour, c'est nickel, on avance. Alors, durée 20 minutes et on passe aux questions-réponses juste après. Comme d'habitude, vous pouvez les poser sur la partie droite euh, dans l'onglet « Questions » vous apportez tous vos questionnements et on y répond direct à la fin. Alors, qu'est-ce que l'arborescence d'un site web euh, bah, Écoutez, c'est l'architecture, c'est le plan de votre site Internet, c'est vraiment ce qui fait c'est sa compréhension globale. Et on parle de profondeur dans la navigation, que ce soit entre page mère ou page enfant. Il y a également tout ce qui est maillage interne, qui est le différents liens euh, entre les pages du site. Et en gros, c'est comment... Euh, comment l'internaute va naviguer sur votre site, comment est-ce qu'il va rechercher les informations. Étape importante, structurer. La structure de votre site Internet et comment bien structurer d'ailleurs. C'est important pour l'indexation sur Google, c'est-à-dire comment Google va prendre en compte votre site, comment est-ce qu'il va naviguer sur votre site, comment est-ce qu'il va le comprendre. Et ne jamais oublier l'internaute. Sachez que dans, le, dans toutes les règles, Apporter d'abord de la facilité de navigation pour l'internaute. Euh, et normalement, en suivant cette bonne règle-là, vous allez apporter de la, de la facilité de navigation pour, euh, pour Google. Quelques petites choses à savoir. Vous pouvez choisir de rendre visible ou non certaines pages de votre site. Donc clairement, par exemple, les CGV, les mentions légales, euh, toutes ces pages qui n'ont pas de contenu euh, de valeur ajoutée, vous pouvez les désindexer si vous le souhaitez, c'est-à-dire que Google n'ira pas les chercher, ne les affichera pas sur Google quand on cherchera vos infos, ou si on tape « Mention légale » dans votre entreprise, elles ne montreront pas directement. Euh, on peut aussi euh, définir euh, de quelle manière est-ce que c'est visible, on n'est pas, pas non plus obligé de les afficher euh, spécifiquement sur le menu, euh, il y a des informations qui peuvent être présentes dans le menu en haut du site et d'autres dans le pied de page du site puisqu'elles ont moins de valeur importante et dans tous les cas, Google va aller les structurer. Je parle beaucoup de Google principalement, c'est le leader sur le marché du moteur de recherche, de l'indexation et, euh, et du coup toutes les bonnes pratiques qu'on doit mettre en place pour Google s'appliquent également dans le cadre des autres forcément mais je parle principalement dans, dans, dans, leur, dans leur usage. Alors les étapes de réalisation, déjà, il faut déterminer votre positionnement, identifier votre client idéal, comment est-ce que... comment structurer votre contenu, donc analyser l'arborescence de la concurrence, comment fonctionne votre concurrence, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, euh, lister tous vos contenus, les contenus de niveau 1 vraiment importants, les niveaux, les secondaires, ce qu'on les secondaires, qui sont moins importants, et euh, bah, regarder aussi euh, euh, les contenus intéressants de vos, de vos concurrents. Vous allez pouvoir rechercher des bons mots-clés avec quelques outils qu'on vous montre juste après. Organiser vos recherches avec du mind mapping, pourquoi pas. Brainstormer, tester, recommencer en équipe. C'est pertinent, ça permet de, de se poser les bonnes questions. Et n'hésitez pas à améliorer, à optimiser tout le temps, de toute façon, euh, votre, votre site. Attention à une chose, euh, ne pas euh, modifier... Euh, régulièrement l'arborescence de votre site puisque l'impact en référencement naturel est assez fort derrière, donc quand vous construisez une architecture, essayez de le faire le mieux possible avant le déploiement, c'est à dire que vous pouvez brainstormer et tester en équipe avant et après vous pouvez déployer euh, et éviter de tout modifier tout le temps, voilà, parce que ça impacte vraiment le, le référencement là c'est pour vous montrer quelques exemples sur faciliter la navigation une fois que vous avez créé votre arbo, comment la faciliter alors là, on vous montre une étude de cas avec Solabay, euh, donc un client pour qui on a retravaillé euh, euh, toute l'architecture et toute la, la navigation. Et, euh, et surtout, comment on a revu ce, ce menu. Donc, je n'ai pas euh, le screen d'avant, on aurait pu le mettre, mais euh, l'idée était ici euh, vraiment de, re, de faciliter la lecture, faciliter la navigation d'internaute. Il y avait énormément de choses à dire et à ne pas perdre. Et du coup, voici une astuce de fonctionnement. Vous pouvez ajouter votre loop pour le moteur de recherche. Et si on a mis des informations qui sont plus sur découvrir l'entreprise, ou accès au catalogue, la recherche vers les magasins, et deux appels à l'action, un qui est prioritaire, qui est demander un devis, le deuxième qui est être rappelé. Et en fait, trouver un magasin, c'est un peu un appel à l'action aussi dans ce, dans, cette, dans ce business. Ensuite, en deuxième niveau du menu, vous retrouvez vraiment, les offres de, de services. Alors, il y a un petit onglet qui permet d'aller dans des projets pour rechercher par projet, ou alors directement par produit. Mes fenêtres, volets, port d'entrée, et là on a une, une attaque vraiment orientée euh, et centrée sur l'utilisation, sur le produit en lui-même. Avec une bonne pratique à mettre en place, quand on ouvre euh, un onglet, avoir le fond qui se, qui se, devient trans, qui devient plus foncé, pour mettre en avant vraiment l'ouverture du menu, c'est un menu cliquable qui permet vraiment d'accéder à tous les contenus dedans. Et puis, on peut cliquer sur bois et avoir accès encore à des informations suivantes sur bois. Donc là, c'est quand on est sur un, un niveau assez poussé avec énormément de pages et sous-pages de contenu, mais ça vous permet de, de visualiser en tout cas une bonne pratique à, à utiliser dans, le, dans la configuration de vos menus. Une autre solution qui peut être utilisée en e-commerce, par exemple ici. C'est, euh, on va retrouver les grandes thématiques avec le, le titre de la thématique et le picto qui va bien avec, qui permet à l'internaute de visualiser très très rapidement en fait, l'usage, euh, le nom, euh, d'associer très rapidement en fait, le, le terme utilisé. Et le, grâce au Picto, quoi. et d'aller plus vite dans sa navigation, et après de retrouver un menu déroulant et avec différents niveaux encore au survol. Là, il y a plusieurs façons de faire. C'est ce qu'on appelle souvent en fait, ces parties-là, c'est ce qu'on appelle les méga-menus, c'est-à-dire des menus très poussés, très travaillés. Euh, ici, c'est encore une sorte de méga menu, hein, toujours assez simple quand même. ou là, par exemple, sur Gélique, il y a aussi un client euh, qui, qui expose pas mal en ce moment avec.. Euh, avec le Covid pour la livraison de surgelés à domicile, euh, où vous pouvez, euh, par exemple, sur apéritif et entrée, afficher une image qui permet de visualiser et d'avoir euh, les euh, en fait, sous-catégories de et entrée visu... visible directement. Alors, j'en ai parlé souvent dans, le, dans nos échanges, pourquoi l'arborescence impacte mon référencement naturel alors pour, euh, pour expliquer brièvement le, une partie du, du le référencement naturel, c'est ce qu'on appelle aussi euh, SEO, Search Engine Optimization, et donc comment fonctionnent les le moteurs de recherche et comment fonctionne l'internaute. On va dire qu'à à, l'époque, c'était quand même beaucoup plus facile d'être positionné sur des mots-clés. Euh, alors un mot-clé peut être constitué de plusieurs mots. Hein. Voiture familiale, c'est un mot-clé. Hein. Et donc avant, on va dire que c'était plus facile de se positionner sur des termes assez courts, comme deux à trois mots-clés, euh, deux, trois mots dans le mot-clé, euh, qui, euh, qui remontaient en termes de référencement naturel. Aujourd'hui, il y a tellement de sites, énormément de concurrence. Ce qui fait que pour arriver premier sur voiture familiale, euh, le, coût de, de le coût et la compétition est élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Et euh, la probabilité de conversion est plus faible parce que finalement, la personne qui vient pour voiture familiale, peut-être qu'il cherchait juste une information sur, tiens, combien de sièges dans une voiture familiale Il voulait pas acheter une voiture familiale. Et du coup, votre, euh, votre intérêt était certainement de vendre la voiture familiale et non pas de lui dire combien il y avait de sièges forcément. Et donc, on va sur ce qu'on appelle de la longue trend, c'est-à-dire des contenus de plus en plus longs. Donc, on arrive sur des phrases descriptives comme acheter une voiture familiale sportive ou ou ce genre de terme ou euh, si je reprends l'idée dans un site e-commerce, vous vendez des chapeaux, vous avez des chapeaux en cuir, et ben vous avez des chapeaux en cuir rouge avec des fleurs. C'est un peu cette idée-là. Et plus vous allez dans la longue traîne, plus votre taux de conversion va être élevé, puisque vous répondez précisément à un besoin. Euh, si si l'internaute cherche euh, vraiment son chapeau rouge avec des fleurs, son chapeau rouge en cuir avec des fleurs, ben c'est qu'il le veut, c'est qu'il sait exactement ce qu'il recherche, et donc vous allez avoir forcément un taux de conversion plus fort. Pour arriver à faire ce genre de choses et à faire cette bonne architecture, on aime beaucoup travailler sur la stratégie du cocon sémantique, ou euh, topic cluster, cluster thématique. C'est vraiment une stratégie de contenu centré. On vous explique tout. Prenons un exemple sur euh, l'éducation canine. C'est constitué de trois, trois choses très importantes. Donc la page pilier. C'est vraiment la pièce maîtresse de votre stratégie de contenu. Donc les pages piliers, ce n'est pas votre page d'accueil. La page d'accueil, c'est educationcanine.fr par exemple, spécialisé dans l'éducation canine. Mais vous avez des pages piliers. Et du coup, c'est une page d'atterrissage qui est très complète, très dense en contenu. C'est souvent assimilé aussi à des landing pages, puisque ça sert aussi à acquérir du lead ou du contact ou des ventes. Euh, mais la landing page elle est beaucoup plus light avec moins d'informations elle, elle est idéale par exemple quand vous faites du Google Ads pour cibler alors que quand vous travaillez euh, en référencement naturel elle va être beaucoup plus poussée et elle fait partie intégrante de votre site web donc finalement les pages piliers souvent, ça peut être souvent les, les, les grandes thématiques de votre, euh, de votre site donc si je reprends Solabay ça aurait pu être Solabay.fr donc les fenêtres, portes, portail. voilà l'idée donc c'est une page avec beaucoup de contenu. Petite astuce pour en enchérir, euh, enrichir plutôt euh, ces pages, c'est euh, de reprendre les différentes questions qui peuvent se poser sur cette thématique que les internautes se posent. Donc mon exemple d'éducation canine, j'ai mon accueil, et du coup j'ai cinq thématiques. Le renforcement positif, le comportement, la santé, l'éveil du chiot, les activités canines. Voilà, ça aurait pu être cinq, euh, cinq clusters, cinq euh, pages Ensuite, donc cette fameuse page pilier, je vais l'alimenter avec des clusters. Et donc, il faut la considérer comme un véritable support de la page pilier qui renforce la puissance de cette dernière. Euh, C'est reprendre en fait, le contenu. Ici, vous allez aborder différents points, différents, différents sujets. Et dans le cluster, vous allez entrer en profondeur dans ce sujet en faisant un vrai article, un vrai contenu, une vraie étude de cas, euh, un contenu vraiment poussé sur le sujet. Donc si on parle de fenêtres, et eh bien, euh, et dedans les fenêtres, je vais avoir les différents types de matériaux, je vais avoir euh, les différents types d'ouverture, je vais avoir euh, les différents types de styles contemporains, ainsi de suite. Et donc ici, hop, les différents types de matériaux, je vais avoir un, un article complet sur les différents types de matériaux pour les fenêtres. Petite astuce qu'on peut vous donner aussi, c'est d'essayer de créer au, au minima 5 contenus euh, par pilier, 5 à 15 contenus voilà, par pilier, par, euh, par thématique. Donc si je reprends encore mon exemple d'éducation canine, sur, si je reprends là, le pilier des activités canines, je vais pouvoir l'alimenter avec des pages très poussées comme le Canicross, le panel le Caniluge, et faire des contenus euh, vraiment denses sur cette thématique. Si votre thématique est vraiment importante et possède vraiment beaucoup de contenu, on pourrait encore ajouter éventuellement quelques contenus reliés au Canicross, par exemple. Autant éviter d'avoir trop de, de, de contenus descendants, mais c'est tout à fait possible. Troisième point essentiel, les liens. Alors, imaginez-le vraiment comme la colle qui permet pour, pour Google hein, et pour l'internaute de relier le cluster. Bah, le topi, le, le, la page pilier à tous ces clusters, c'est vraiment cette colle c'est ce lien donc si je reprends mon schéma, c'est tous mes traits bleus en fait, c'est tous mes traits ici et eh bien ça c'est les liens c'est ce qui permet de faire comprendre à Google que dans les activités canines je parle du paddle et que dans paddle, ça appartient bien à la page activité canine ça permet vraiment de faire ce rapport ce rapprochement et du coup la petite astuce c'est de mettre le lien directement dans le premier paragraphe vers la page pilier je vous explique, sur le sujet qui serait euh, Canipadal, et eh bien, ici, je vais avoir un lien vers les activités canines. Et donc, dans mon introduction, blablabla, bla bla bla bla, les le canip euh, Canipadal, blablabla, bla, sport de mer, qui fait partie des activités euh, canines. Ici, je peux avoir, je vais avoir, euh, par exemple, 5 paragraphes dans mon contenu, dans mon sujet. Ces cinq paragraphes, ça va être comment euh, faire du cani euh, les erreurs à éviter en cani comment dresser son chien pour faire du canipadel ou euh, où trouver un centre de bonny par exemple, euh, combien coûte de faire du cani Vous avez trouvé cinq thématiques au hasard. Vous allez avoir donc votre contenu et vous allez retrouver des contenus vers euh, des pages filles si vous faites encore du contenu dessous donc ça c'est pas du tout obligatoire c'est vraiment faut avoir du contenu encore à, à écrire et sur le même thème donc les pages sœurs c'est à dire que là si je suis sur le cani paddle eh bien je vais retrouver euh, le canicross le caniluge et ainsi de suite donc vraiment la bonne astuce c'est de mettre votre lien vers la page parent directement ici et de relier les autres thématiques voilà les bonnes pratiques. Ce qui fait que derrière, votre architecture est de cette, ce fonctionnement-là. Ici, les pages intermédiaires, c'est vraiment mes topiques. C'est mes pages piliers. Et toutes les pages intermédiaires sont des pages de clusters qui peuvent être aussi alimentées par d'autres clusters. En fait, votre cluster peut s'enrichir vraiment en profondeur. Et plus c'est important plus il y a de liens en fait, qui se créent entre ces pages-là, plus celle-ci sera importante. Donc clairement, cette page-là est plus importante que cette page-là, puisqu'elle a trois liens qui lui remontent dessus. Et vu que vous avez, par, si je prends la partie gauche, ici vous avez trois pages de contenu, alors que là vous en avez trois, plus celle-ci qui, qui a encore plus de jus, et eh bien celle-ci remontera encore plus facilement, parce qu'elle a vraiment encore plus de contenu qui lui arrive, et qui la pousse et qui la fait remonter. Et donc... Grâce à toute cette architecture-là et tout ce contenu, vous allez faire remonter directement votre site général, euh, remonter votre, faire remonter votre marque, votre produit, par exemple vos chapeaux ou l'éducation canine. Alors, quelques outils à utiliser pour créer son arborescence euh, qu'on peut facilement mettre en place, souvent des outils gratuits. Alors, nous, on utilise beaucoup Google Trends hein, pour aller chercher des tendances de recherche. Là, chez Café qui fume, par exemple, on avait une question. Café grain singulier ou café grain pluriel Puisque les deux se disent et les deux se recherchent. Eh bien, clairement, on a eu l'info, grâce à Google Trends, en France, sur les 12 derniers mois, la moyenne de recherche est beaucoup plus élevée pour café grain singulier. Donc, on sait qu'on va travailler aussi via ce mot-clé-là, quand on se pose une question hein, sur le bon mot-clé à utiliser. Et puis, vous avez aussi des outils comme Uber Suggest qui est gratuit, qui vous permet d'avoir des informations un peu plus poussées sur le volume de recherche, la difficulté de, en référencement, la difficulté en payant, donc là ça veut dire qu'il y a beaucoup de publicité, le coût par clic si jamais vous faites du Google Ads sur ce sujet-là, et derrière, je j'espère que ce n'est pas trop petit, vous allez trouver des idées avec votre mot-clé, hein. donc machine café à grains, euh, café à grains, kilo bio, « machine à café-grain comparatif euh, »,« café-grain lavazza ouais. On va retrouver plein de thématiques, plein de sujets. Là, c'est vraiment euh, très rapide. C'est des suggestions. Et en fait, vous avez des onglets ici. Vous avez « en relation » pour trouver d'autres thématiques, d'autres clusters. Et vous avez des questions. Euh, et là, vous avez trouvé plein de questions à utiliser, à exploiter. Moi, j'adore la stratégie d'exploiter des questions pour répondre euh, directement euh, et créer du contenu. Et vous avez aussi, du coup, Answer the Public, qui est encore une autre alternative, un autre outil gratuit, et euh, qui, grâce à votre question, euh, va vous permettre de sortir toute une arborescence sur le café grain. Donc, par exemple, le café grain, euh, et on prend l'onglet Comment, ça va faire Comment conserver le café grain, Comment choisir du café grain, comment faire, comment le préparer, comment choisir sa machine, comment choisir son café, comment le moudre, et comment faire du café grain. Donc ça vous donne déjà pas mal d'idées, et pas mal d'astuces, en termes de contenu. Et déjà, rien qu'en utilisant cette base-là, vous allez pouvoir très très vite trouver les contenus à mettre en place pour enrichir votre page. Et après, vous allez avoir une super barborescence de votre site, hyper complète. Il y a un outil qui est très simple, facile à utiliser, c'est Koggle. Je vous incite vraiment à, à, le, à le noter. C'est google.it d'ailleurs. Et euh, vous allez pouvoir travailler en collaboratif dessus. C'est gratuit, c'est limité en termes de fonctionnalités, mais ça fait très très bien le job. Et ça vous permet vraiment de créer tous vos contenus, de, de hiérarchiser, de créer toutes ces, ces infos-là et de visualiser si votre arborescence est vraiment, euh, est vraiment claire, vraiment propre. Euh, Est-ce que vous avez vraiment des topics euh, qui se mettent en place les pages piliers, hop, préparer à la naissance page pilier, euh, rééducation après la naissance, page pilier gynécologie, page pilier, et qu'est-ce que j'ai derrière Tac. et quelques fois comme par exemple si on reprend euh, euh, la gynéco hop, vous allez avoir le suivi au féminin et derrière vous allez avoir encore d'autres clusters qui vont se mettre en place voilà pour cette, euh, pour cette thématique on a tenu les 20 minutes euh, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, et vu que c'est une demande très récurrente, euh, on vous invite euh, du coup à faire des ateliers vraiment personnalisés. Et surtout, euh, spécialement dans le cas du, du Covid et spécialement dans le cas de nos webinars, euh, on propose deux heures de coaching euh, offerts, euh, deux heures de coaching en tout cas, avec une réduction de 50 euros sur ces derniers, euh, pour, pour vraiment vous accompagner, vraiment travailler ensemble.